Bon, déjà nage B. Bon, bonjour toi. Bonjour. Un petit canard au bord de l'eau. Il est si beau, il est si beau. Un petit canard au bord de l'eau. Il est si beau, qu'il tombe dans l'eau. Coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin. Alors, deux, trois, quatre petits canards s'en vont sur l'eau. Ils sont si beaux qu'ils s'envolent très très haut. Bon voyage, petit canard. As-tu ah, vu faire un bisou au <rire>